Merci, euh, je suis ravi d'être là. Euh, oui, je suis Julien Gento cardiologue à la Clinique Saint-Joseph à, à Angers. et euh, Je ne suis pas un neurologue, mais je suis confronté à des patients qui ont euh, des symptômes de neuropathie euh, euh, dans le cadre d'une euh, amylose à transthyrétine de type sauvage. Alors, euh, Comme ça vient d'être euh, montré, euh, il y a beaucoup d'avancées dans la dans l'amylose TTR héréditaire et la neuropathie est très bien décrite. Mais dans, dans la neuropathie, euh, la neuropathie euh, dans l'amylose sauvage est, est très peu décrite. Il commence à y avoir quelques données dans la littérature, mais elles sont euh, très peu nombreuses. Et euh, lorsque on évoque euh, ce, ce, cette possibilité d'une neuropathie amyloïde sauvage, on, est souvent, euh, on nous oppose souvent à... Euh, des facteurs confondants comme l'âge euh, qui, euh, qui peuvent expliquer cette forte prévalence de neuropathie sans qu'il y ait un lien forcément avec l'amylose. Alors Cette étude, c'était une étude de 50 patients avec euh, amylose TTR euh, sauvage qui ont été euh, étudiés prospectivement euh, sur le plan neurologique. et Ce qui a comme nouveauté par rapport aux autres séries, c'est qu'il y avait euh, des EMG quasi systématiques, c'est-à-dire 47 patients ont eu un EMG pour euh, affirmer euh, la polyneuropathie. Sans plus attendre les résultats, c'est une population euh, typique d'amylose TTR sauvage, avec euh, un âge médian de 80 ans, avec euh, euh, essentiellement des hommes. C'était des patients sur le plan cardio qui étaient quand même relativement sévères, avec euh, 48% de, de forme euh, NYHA3, et des NT pro médian qui étaient en gros autour de 3600. Les choses habituelles sont plantées légumentaires avec 70 de canal carpien et 11 de canal lombaire étroit. Et puis, donc, le résultat de l'étude, c'est finalement ça, c'est qu'il euh, y a soit 75 des patients qui avaient euh, une polyneuropathie euh, décrite par l'EMG. Euh, avec le plus souvent euh, une diminution du potentiel d'action, pas de, pas de diminution des vitesses de conduction, euh, une, peu, une polyneuropathie, longueur dépendante axonale. Sur le plan clinique, les symptômes, c'était la même prévalence. Alors, comme souvent dans, dans, ces, dans ces études, donc, il y a des scores, des scores qui sont difficilement réalisables en, dans, en pratique clinique. Alors Ici, c'est le NIS-score qui est moins spécifique que le MNIS-7 qui a été décrit précédemment, mais qui permet de, de, de statuer sur la gravité de la, de la polyneuropathie. Globalement, il peut aller jusqu'à 244, et là, le score il est assez faible, avec une médiane à 6, ce qui prouve qu'il y a très peu de faiblesse musculaire, très peu d'atteinte motrice, et que finalement, ce sont des polyneuropathies euh, euh, peu sévères, modérées. Il y a eu des scores de dysautonomie qui ont été réalisés. Ici, c'est le score qu'on avec 31 questions. Le, le, il me semble, enfin, je ne suis encore que cardiologue, mais je crois qu'on euh, parle de dysautonomie au-delà de 30. Et euh, la médiane était là de 18. Donc, c'est euh, finalement une atteinte assez faible de la dysautonomie et avec euh, essentiellement une atteinte euh, de, à l'orthostatisme, une intolérance à l'orthostatisme. Ce qui était intéressant, ce que je trouve que ça correspond à notre pratique clinique, c'est que euh, certains des patients avaient eu des tilt tests et tous les tilt tests étaient négatifs. Et nous, en HDJ, on fait pas des tilt tests, on fait des recherches d'hypotension orthostatique prolongée, et elles sont quasiment toutes négatives également, alors que les patients se plaignent d'intolérance à l'orthostatisme et alors qu'ils sont nettement améliorés par l'arrêt des traitements hypertenseurs. Donc c'est quelque chose assez intéressant de, à, à souligner, mais il y a, il y a une atteinte désautonomique, mais qui est peut-être un peu différente. Et puis, il y a des scores de qualité de vie. Et ça, c'est le même score qui a été décrit précédemment. Et on, donc, il y a de nombreuses questions dans ce score. Mais globalement, on peut voir que la médiane est à 38, ce qui veut dire qu'en gros, ce sont des, un, des patients invalidés à peu près autant que des patients avec des neuropathies diabétiques. Donc, des polyneuropathies longueur dépendantes plutôt axonales très fréquentes euh, peu sévère, avec peu de forme motrice, mais avec euh, une atteinte de la qualité de vie. Alors, les auteurs nous ont également euh, montré les scintigraphies osseuses en nous rappelant que bah, c'est bien une maladie systémique et qu'il y a pour tous les patients euh, avec amylose TTR sauvage, des captations de DPD extracardiaques. Mais bon, sur cette petite série, il n'y avait pas de relation entre la sévérité euh, de la polyneuropathie et le grade perugine. Alors cette étude, elle a des limites. Bien sûr, il n'y a pas d'âge contrôle. La, la neuropathie peut être liée à l'âge et elle pourrait atteindre jusqu'à 36 des sujets âgés. La neuropathie peut être liée au diabète. Elle pourrait atteindre jusqu'à presque 50 des diabétiques. Et dans cette série, l'âge médian est de 80 ans et il y a 30 de diabète. Après, si on exclut l'âge, il y avait quand même plus de la moitié des patients qui n'avaient pas de facteurs confondants, et la prévalence de la polyneuropathie était quand même de 69% dans cette population, dans cette étude. C'est la plus grosse série EMG de patients avec amylose TTR sauvage à ma connaissance, mais il y a eu déjà d'autres séries décrites dans la littérature, avec des taux de prévalence qui étaient peut-être un peu plus bas, entre 30 et 50 Il n'y a eu qu'une seule étude avec un groupe contrôle euh, qui s'était matché par rapport à l'âge et euh, la prévalence était euh, très nettement supérieure dans le groupe euh, amylose sauvage, TTR sauvage. Alors, la discussion, c'est pour faire la preuve de, de la neuropathie amyloïde sauvage. Euh, ce serait des, des biopsies de nerfs, ce sont des, des amputations, c'est rarement euh, rapporté, mais il y a eu quelques euh, cas rapportés de dépôts d'amylose euh, dans le nerf. En pratique, nous dans notre centre, euh, quand les patients viennent en HDJ euh, pour un bilan complet de leur euh, amylose CTR, euh, eh bien, on, leur fait, on, a, on a fait des, un score, de, quali un score euh, de qualité de vie et puis de, de, de, de symptomatologie extracardiaque, euh, sur trois pages et dont une petite partie euh, de neuro euh, fait avec nos neurologues. Et on est vraiment surpris, euh, effectivement, un peu comme dans cette étude, que euh, quasiment trois quarts des patients vont cocher euh, des symptômes et un quart d'entre eux vont cocher euh, des problématiques de douleur. Donc ça, ça permet euh, d'améliorer leur qualité de vie puisque de prendre en charge leurs problématiques et éventuellement de traiter leur douleur. Nos neurologues souvent euh, prescrivent de petites doses de, de l'aroxyle. Qui ont un effet, une efficacité variable. Et puis l'implication par la suite, c'est est-ce que euh, il y aura des thérapies spécifiques euh, dans l'amylose sauvage Est-ce que euh, ça peut être intéressant de dépister euh, une neuropathie euh, amyloïde précoce dans l'amylose TTR sauvage Est-ce que même euh, ça apparaît avant euh, l'atteinte cardiaque Et en tout cas, ça rappelle que ben, la prise en charge de l'amylose TTR sauvage maintenant c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire. Euh, et qu'on a vraiment notamment besoin des gériatres et des neurologues. Et donc la conclusion, c'est de dire que euh, la neuropathie périphérique euh, symptomatique a une haute prévalence dans l'amylose TTR sauvage. C'est généralement une neuropathie plutôt sensitive, avec faible atteinte motrice, euh, une sévérité modérée, mais par contre, ça atteint nettement la qualité de vie de nos patients. Voilà, je vous remercie. Merci, Merci beaucoup, Julien. Alors encore une fois, hein, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas dans le chat. Moi, je, juste peut-être une réflexion sur les chiffres que tu présentes. Euh, nous, sur, sur notre cohorte, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont exploré aussi les neuropathies chez leurs patients sauvages, et je crois qu'on trouve à peu près tous la même prévalence. Mais alors ce qui me surprenait, c'est que nous, c'est une prévalence très infraclinique en fait. C'est-à-dire qu'on est de, de, de cet ordre-là, 70% d'atteinte euh, euh, sur les chronogrammes. Mais ceci dit, euh, on, on est de l'ordre de. Enfin, moi, je, je le dis à l'œil. Là, on est de l'ordre de 10% de, pa de patients symptomatiques. Euh, donc, euh, tes patients, ils ont l'air quand même sévères ici. Ils donnaient des, des, des paramètres d'atteinte cardiaque de la sévérité par la NGRKASHA mmh. que tu as cité, hein, qui montrait c'était la moitié NGRKASHA 3, ce qui est quand même une population qui a l'air un peu un peu grave. Et ce qui donnait d'autres paramètres cardio, parce qu'on a l'impression qu'on est sur une pathologie assez assez évoluée finalement, ce qui ouais. pourrait expliquer qu'ils soient symptomatiques sur le plan neuro aussi. Tout à fait, il donnait d'autres paramètres, notamment le LT probnp qui était, ouais. assez élevé, hein. 700, 000, donc, euh, était assez élevé, la 3700, plus ou moins 3000, donc c'était assez élevé, donc c'est forcément des, des patients sans doute assez sévères au plan cardiaque. Après, les, au niveau des symptômes de neuropathie, c'est vrai que euh, ça peut être très atypique, euh, si c'est juste des paresthésies ou si c'est vraiment une douleur neuropathique, euh, j'imagine que la prévalence euh, varie. C'est ouais. vraiment une, une étude électromyographique, donc on a des certitudes. Probablement, effectivement, qu'on qu ne les, re, qu les recherche pas euh, suffisamment. Je te disais, nous, à une époque, on les explorait systématiquement, et puis les neurologues, on, on demandait à ce qu'on arrête, parce qu'en fait, on, on embouteillait leur, leur, leur, leur, leur rendez-vous. Et finalement, se, tu l'as très bien décrit, on se retrouve un peu démunis quand même. Hein. Euh, alors, en l'absence de symptômes, on ne rien. Mais en présence de symptômes, on n'a pas beaucoup de, de recours quand même. Et c'est ouais. vrai qu'on aimerait bien qu y ait des, avoir les résultats neurologiques des études cardiaques aussi en, en parallèle. Ce qui est assez intéressant aussi, ce que tu as décrit, c'est cet aspect de dysautonomie qui se manifeste par cette intolérance à l'orthostatisme sans véritable hypotension orthostatique. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup par contre en clinique. C'est assez ouais. intéressant. J'ai un patient qui il euh, est boule se sent toujours en état d'ébriété. C'est euh, des choses... Euh, euh, très surprenante, qu'on qu a du mal à expliquer. C'est ça, ouais. sans, sans, sans chute à l'orthostatisme, et puis par contre, on arrête les, les, les drogues antipatensives, ça va mieux, mais c'est vrai que c'est assez, assez surprenant. Non, très bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être dans le chat, parmi les, les orateurs ou, ou Antoine, je ne sais pas si tu avais... Après, peut-être, mais c'est un peu ce que tu disais, c'est du coup de dire que peut-être qu il faut guider les ENMG par la, par la clinique. Je pense que c'est peut-être compliqué, en effet, de dépister tous les patients de forme sauvage. Mais après, après à quel moment, à quel critère on se pose pour dire qu'on va plus loin Ça, c'est pas évident, peut-être, je sais pas. Peut-être que ce sera intéressant quand on aura, et c'est pour ça que je dis qu'il faut que les études qui ont utilisé les genesis, les genesis, les baptisirants, Sil l'utilisant uh, et ce sera intéressant d'avoir les résultats sur le nerf uh, quand on aura les résultats cardiaques, parce que là, quand on aura une alternative thérapeutique, peut-être qu'on ira plus vers ces thérapeutiques-là, ou d'ailleurs plus vers les stabilisateurs, en fonction des résultats qu'on a sur uh, l'aspect la, uh, neurologique. Mais c'est vrai que même sur l'étude que, que présentait Marc-Antoine, il, il montre soit le résultat neuro, soit le résultat cardio, mais on a rarement les deux. Et du coup, c'est potentiellement là où ces drogues pourraient se positionner, sur un effet plus complet sur une atteinte d'organes par rapport à l'autre. On verra quand, quand sortiront les, les résultats de ces, ces thérapeutiques. Okay. S'il n'y a pas d'autres questions, ben je vous propose qu'on clôture cette bibliose. Euh, je vous rappelle que, exceptionnellement, la prochaine bibliose est la semaine prochaine, le 6 octobre, à la même heure, euh, à 13h30, puisque celle-ci a été décalée du fait des GIFI. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. À oui. la semaine prochaine. Oui.